Je ne connaissais pas le, le travail des Amas euh, avant de connaître le scénario. Euh, en fait, on m'a fait passer le, le scénario de Franck euh, Manguin, qui donc est le scénariste, euh, euh, parce que moi je voulais faire... Euh, je je commence à m'intéresser un peu à la bande dessinée, je viens plutôt de l'illustration jeunesse, et euh, j'avais envie de raconter les histoires d'une autre manière. Euh, mais euh, voilà, j'ai je, je, envoyé quelques images à, à, à l'éditeur de Sarbacane en disant que je voulais faire de la bande dessinée. et En fait, il avait le scénario de Franck un peu dans les mains à ce moment-là et ça, ça, ça a un peu matché. Euh, euh, et donc il nous a présenté, et euh, Franck, lui, il, a, il est marié à une japonaise, il a fait des études de japonais dans le sud de la France, et il a rencontré sa femme là-bas, et en fait il s'est rendu compte que sa femme venait de la région d'Ishikawa, d'où viennent les amas, et donc il s'est intéressé à ces femmes et à cette communauté, et il a eu envie d'écrire un scénario pour leur rendre hommage. Et donc voilà, Donc il a présenté son scénario à Sarbacane, et L'éditeur m'a fait passer euh, le scénario et on a commencé à collaborer de cette façon-là. Ah, oui, effectivement, j'ai fait un, un travail de recherche, mais euh, Franck avait déjà, en fait, il a placé ce, cette histoire dans les années 60 parce que c'est un peu le moment où euh, le métier cesse de se renouveler et euh, c'est le moment où il y a une un, un espèce de une marche un peu ratée euh, et euh, les hamas commencent à, à, à décliner en nombre. Et euh, c'était intéressant pour lui d'aborder ce, ce tournant, voir comment ça s'est passé et... Euh, et et puis je crois que c'est un fan des années 60 euh, euh, pour le cinéma japonais, donc il avait vraiment envie de travailler sur euh, cette période-là. Et moi, euh, ouais, c'est vrai que le Japon des années 60, je suis arrivé un peu dans un territoire totalement inconnu, et euh, euh, il avait fait déjà pas mal de recherches euh, au départ, euh, puis lui, il a vécu au Japon, donc euh, voilà, pour lui, c'était les choses étaient beaucoup plus concrètes que pour moi, donc je me suis beaucoup euh, appuyée sur son expertise du Japon, et puis de cette période aussi. On a, on a pas mal discuté, on a échangé des livres, des, des photos. Il m'a conseillé des documentaires à regarder. Et euh, on était assez... Euh... Euh, Il voilà, y avait une, une, un gros souci de, de réalisme. On voulait, voilà, ces deux Occidentaux qui font un, un, un livre sur le Japon, on, voulait pas trop. Enfin, on savait qu'on était un peu attendu au tournant et euh, on n'avait pas trop envie de se rater. Donc, du coup, on est assez rigoureux sur la documentation. Et, euh, et euh, voilà. moi, je me suis beaucoup tournée sur lui. Et du coup, on a fait une, une chouette collaboration parce qu'on a pas mal échangé justement. Euh par rapport à tout ça. Je pense que chaque créateur, ou, euh, que ce soit auteur ou euh, illustrateur, on est, on, on est amené à évoluer et euh, je trouve que c'est dans la continuité euh, des choses justement pour, pour un travail de création. C'est vrai que mon trait, euh, ça fait 15 ans que je travaille, c'est vrai que mon trait a beaucoup changé. Si je compare mes tout premiers livres avec euh, les derniers, ça n'a juste plus rien à voir. Euh, après, en général, on essaie toujours de s'adapter un peu au projet, de coller un peu avec l'esprit de l'histoire, de l'univers. On, on essaie de, un peu d'enfiler de, de, euh, un manteau un peu différent en fonction de... pour servir au mieux le propos, le projet, et, euh, et pour... Euh, c'est vrai que par exemple, AMA, c'est fait euh, euh, intégralement à l'ordinateur, donc il y a un trait euh, qui est très particulier, alors que euh, la plupart de mes albums, je les fais à la gouache, en traditionnel ou en acrylique, donc c'est une approche totalement différente euh, du dessin, de la couleur, de la, voilà, de la matière, euh, tout est différent, donc. Et puis même par rapport au public, quand on s'adresse à un public adulte ou à un public plus jeune, quelque part il y a, on, on durcit peut-être un peu plus le trait ou euh, on entre un peu plus dans une espèce de réalisme. Euh, euh, voilà. Donc, après je pense que mon. Voilà, J'ai peut-être plus tendance à vouloir euh, m'adresser aux adultes parce que aussi mon trait il a changé dans ce sens-là et que j'ai peut-être moins envie, du coup, de continuer à faire des albums pour jeunesse, parce que j'ai l'impression que ça me correspond moins. Euh, maintenant, euh, c'est peut-être des envies différentes aussi. Voilà. Mais je pense que l'évolution du trait va aussi dans ce sens-là. En fait, c'est vrai que comme c'est fait à l'ordinateur, j'ai voulu travailler avec une gamme de, enfin, de couleurs assez restreintes. Voilà, du coup, c'est de la bicro, euh, enfin, c'est une fausse bicromie, mais euh, je, je voulais vraiment euh, qu'on mettre l'accent sur le dessin et moins sur la couleur que la couleur juste elle serve un peu euh, à placer une ambiance et à inscrire euh, une luminosité un peu particulière parce que c'est au bord de la mer et que voilà je voulais qu'on sente un peu la lumière euh, qu'on voit l'ombre des corps euh, sur le sol ou qu'on qu devine un petit peu la chaleur du soleil sur sur les peaux et euh, euh, puis qu'on voit aussi les éclats dans, dans la mer enfin, voilà je voulais vraiment qu'on plaçait les ombres et euh, Donner une ambiance aussi euh, un peu apaisée, euh, mettre en avant le dessin et peut-être moins. Euh, je pense que si j'avais voulu mettre de la couleur un peu plus, j'aurais eu l'impression de m'éparpiller sur le propos et peut-être. Euh, voilà, moi je l'ai tout de suite vu avec une gamme restreinte en fait. Et du coup, je n'ai même pas fait d'essai d'autres trucs parce que je ne visualisais pas du tout euh, les trucs avec euh, la, la quadrille. Euh, C'est une des premières planches que j'ai dessinées. Euh, je pense que j'avais besoin aussi de rentrer dans le vif du sujet, ces moments où enfin c'est un récit d'une immersion dans tous les sens du terme. Donc euh, euh, la faire rentrer dans l'eau comme ça, justement, c'était aussi le début de l'initiation. Je trouvais que symboliquement, c'était intéressant. Et puis, euh, ben juste euh, pour la beauté de dessiner les corps sous l'eau, une espèce de grâce dans le mouvement, dans la gestuelle, euh, je trouve que c'est toujours beau. Un, un, un, quand on regarde les balais aquatiques, il y a beaucoup de ça aussi dans, dans la gestuelle des Il euh, y a, a d'ailleurs un, un balai aquatique qui s'appelle ama je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, c'est juste d'une beauté incroyable. Et, euh, voilà, je trouvais que c'était génial de faire ses corps en immersion, flottant comme ça. Euh, c'est le moment où elle, elle commence à apprivoiser sa nudité, parce qu'elle, c'est une jeune tokyoïde qui arrive. C'est un choc des cultures pour elle. Et puis, euh, euh, voilà, elle euh, au départ elle a, faut qu'elle s'acclimate, faut qu'elle euh, qu rentre dans cette communauté, qu'elle en accepte les codes et ce n'est pas toujours évident quand on n'a on a rien connu de tout ça. Donc euh, voilà, c'est le début de l'initiation et euh, ça passe aussi par cette entrée dans l'eau euh, qui je trouve assez symbolique et puis c'est une page que je trouve euh, jolie. Bah, moi je suis une femme indépendante déjà, donc euh, j'ai un, un métier, j'arrive à en, en vivre euh, maintenant, même si c'est pas toujours évident, mais euh, c'est vrai que les, les hamas sont euh, des... Euh, bah c'est une communauté complètement matriarcale, justement dans un Japon qui est complètement patriarcal. Donc c'est une espèce de bulle un peu à part. Euh, et puis, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes fortes et indépendantes, mais je pense que c'est un fait de société en ce moment, parce qu'on essaie de reprendre une place qu'on n'a pas eue euh, auparavant. Et, euh... Et euh, voilà, c'est vrai que les Hamas, elles, elles, elles incarnent bien cet esprit-là. C'est justement les femmes qui font vivre tout un, toute une île. Et euh, mais on voit aussi que malgré ça, on voit quand même qu'il y a l'ombre du patriarcat qui plane au-dessus de la communauté, parce qu'on ben, voit qu'elles ont des problèmes avec les revendeurs de poissons, qui sont des hommes, on voit qu'elles ont des problèmes avec euh, les touristes masculins qui, euh, qui les observent euh, avec un œil un peu lubrique parfois. Enfin voilà, il y, y a plein de... On retrouve encore les problèmes que nous, on a euh, en tant que femmes euh, dans de, de nos sociétés actuelles. Je, là, actuellement, je suis en train de refaire une bande dessinée, euh, donc toujours pour les adultes, je crois que... Euh, j'ai vraiment euh, fin, adoré, c'était un peu une révélation pour moi, Ama, parce que me lancer comme ça sur un projet aussi long, euh, avec un, un type de narration qui n'a rien à voir avec la narration qu'on a pour des livres pour enfants, voilà, là c'est un peu plus, euh, j'ai l'impression de rentrer dans une espèce de projet un peu sur du long temps et puis euh, sur euh, euh, une autre manière de, de raconter les choses où c'est beaucoup moins elliptique, où on rentre plus dans le détail, dans la psychologie, où on reste plus dans... On, voilà, on suit les personnages qui sont incarnés dans l'histoire euh, sur un temps plus long et je trouve ça vraiment génial et j'ai voulu, donc, du coup, ben, en refaire une. Euh, je fais scénario, dessin, couleur ça sera de la poids cette fois-ci euh, donc encore une histoire de femme encore une histoire d'indépendance euh, encore euh, euh, voilà c'est des histoires intimistes euh, parce que je pense euh, à chaque fois que je pense que <rire> toutes les histoires qui se passent sur une île on parle toujours un peu d'introspection euh, besoin de, de euh, se couper un peu du monde pour se pour savoir un peu qui on est et où on va quoi. ça se passe en écosse sur l'île de sky pour moi le nous c'est euh, c'est en fait tous les gens qu'on côtoie, c'est les gens, c'est les amis, c'est la famille, c'est les interactions entre, entre, les, entre les êtres vivants, entre les humains, c'est un petit peu, je sais pas, c'est la... c'est une manière de, de s'inscrire dans une espèce d'ensemble qui est un peu le monde dans lequel on vit en fait, c'est difficile de s'extraire de ça, Parfois on a besoin de se retrouver dans une espèce de bulle et puis d'un autre moment en fait, on se rend compte qu'on fait partie d'un ensemble et que, et que voilà c'est euh, pas toujours facile de composer avec le nous mais on, on y est un peu forcé et c'est aussi ce qui fait euh, l'intérêt de tout ça quoi.